Venus d'une galaxie très très lointaine, les héros de la saga Star Wars ont atterri au CHU de Rouen ce 4 octobre. Voyage intergalactique pour les enfants de la pédiatrie, on change d'univers et on oublie le côté obscur de la force le temps de quelques activités. Selfie, démonstration de sabre laser ou encore baby-foot. Les membres de l'association normandie Star Wars reviendront en force le 4 mai 2022 pour la journée mondiale Star Wars.